Salut et bienvenue, dans ce tuto nous allons voir comment installer la version 0.92 d'Inkscape sur Ubuntu donc pour cela nous nous rendons dans la logitech donc je clique là dessus ici dans la barre de recherche on tape Inkscape alors là il y a l'avant la dernière, la, dernière version qui est installée c'est à dire la version 0.91 et la nouvelle version, la 0.92, est ici, donc il suffit juste de cliquer là-dessus sur installer. Là, euh, il nous demande si on a un compte Ubuntu One, donc moi j'en ai un. Euh, vous pouvez le, le créer très facilement, donc euh, en cliquant sur « Je veux créer un compte » et en cliquant sur « Continuer ». Donc moi j'en ai un, donc je tape mon adresse ici. Là je tape mon mot de passe, Voilà. Je valide. Donc voilà maintenant le mot de passe de l'ordinateur. Voilà, je clique sur continuer. Et voilà, l'installation va en principe se lancer. Donc ça peut être un petit peu long. Donc je vais mettre euh, sur pause. Et je vous retrouve euh, quand l'installation ici est pratiquement finie. Voilà, l'installation est pratiquement finie. Encore quelques secondes. Voilà. Donc maintenant, pour lancer euh, le nouvel Inkscape, on clique dessus et on clique ici sur lancer. Donc à ce moment-là, euh, étant donné que c'est la première fois qu'on lance Inkscape, euh, ça risque de prendre un, un, quelques quelques secondes. Donc je remets sur pause. Voilà, Inkscape euh, vient de se lancer, donc on sait que c'est la version 0.92, on dans aide ici, à propos d'InScape, voilà, donc on a ici le numéro de version, ici on a un petit peu plus d'informations, c'est la 15.301, et on a ici donc euh, ce nouvel outil qui s'appelle euh, filet de dégradé. Voilà, on peut tout de suite changer l'interface ici, on met par défaut, pour retrouver un petit peu euh, ici nos, nos différents menus. menus pardon. Voilà, Je vous remercie d'avoir suivi ce tout petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.